Le soleil vient de se lever, les vacances des chinois sont terminées, nous on est contents de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 8 octobre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rende rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé high-tech, smartphone, films et séries télé, les reviews à venir, un peu de blabla, un peu de détente, un peu de bonne humeur, le seul JT qui avec des bonnes nouvelles. <rire> Allez, bas GLG, la du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Encore une fois, vous pouvez soutenir l'émission en m'offrant un café sur Tipeee. Votre nom apparaîtra en haut comme DNY, Sébastien Paulet. On va la laisser définir un petit peu. Encore Sébastien Paulet. Je crois qu'il doit y avoir euh, C'est moins cool, les derniers. Voilà, par exemple. Et je crois qu'il y a eu effet shopping aussi un petit peu. Et jaune d'œuf. Voilà, et jaune d'œuf. Voilà. vous pouvez m'offrir un café. Alors, on est euh, de moins en moins de cafés. Les cafés s'annulent apparemment. Soit vous les annulez-vous soit il y a du problème avec le avec Tipeee ou Paiement ou Paypal, enfin bon c'est pas grave. Donc vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, plus on aura de café, plus on aura d'émissions pour le mois prochain. Pour l'instant, on a pas, on est à la moitié du financement d'au moins une émission par semaine le mois prochain. Et puis à chaque fois que vous m'offrez un café, vous aurez accès aux news Tipeee. Ça veut dire que toutes les reviews sur GLG Review, je vous les enverrai 24 heures à l'avance sur Tipeee. Vous recevrez un mail, il sera dans les news. Il y aura un lien non répertorié, ça si vous permettra d'avoir une petite exclusivité. Voilà. Vous pouvez également soutenir l'émission en mettant un pouce en l'air, je sais que vous êtes nombreux à le faire. Et merci à tous ceux qui prennent un peu de temps, un peu de courage en disant, on n'a pas le réflexe, mettez un petit pouce en l'air. Et ceux qui mettent un c'est le doublé gagnant, <rire> champion du monde, voilà, vous pouvez mettre un commentaire, un pouce en l'air, ça fait plaisir, ça soutient l'émission et ça flatte, encore une fois, les algorithmes YouTube, voilà. Allez, on attaque avec les news parce qu'on m'a dit que l'introduction était beaucoup trop longue et qu'il fallait qu'on... la Bon, Tipeee, 111 euros ce mois-ci, je vous rappelle, c'est ma seule rémunération puisque on fait pas beaucoup de vues, donc il n'y a pas de CPM, il n'y a pas de placement de produits, il n'y a pas de rien Donc voilà, ça permet de financer un peu l'émission, je fais quand même deux émissions par semaine Voilà, et ça me fait un petit billet à la fin du mois qui permet d'aller m'acheter un peu de drogue des, des, des croissants J'ai arrêté les croissants, j'ai pris 6 kilos là mais me... ben oui c'est en fait quand vous bouffez des trucs c'est un mois après euh, le contre coup hein. donc tout ce que j'ai bouffé les merdes là qui pleuvait, que j'ai arrêté de courir et tout j'ai pris 6 kilos <rire> putain la vache hein, j'essaie maintenant de doucement, je me remets au sport je suis allé courir et tout mais c'est pas facile <rire> Ça pas être facile. donc on va arrêter un peu les croissants on va se remettre un peu au sport hein, parce que euh, c'est pas sérieux allez le -geek .tv, ma vie mon œuvre et surtout ma youtubeographie où vous retrouvez toutes mes vidéos j'ai bien envie de mettre la vidéo de phil du fil du point là, il y avait un truc. ça c'était pas mal, était bien cette vidéo. J'aime bien. C'est tr très mystérieux, suspense et tout là. Euh, vous retrouverez toutes mes vidéos, les vidéos de GLG Vidéo, les vidéos de GLG Review, les vidéos en anglais. Putain, je suis en retard sur la vidéo en anglais. Il faut que je la fasse. Elle m'a envoyé les voix en anglais là. Il faut que je fasse le montage maintenant. Ou j'envoie à Nico. Mais Nico, il m'a dit, il était pas trop chaud avec l'anglais. <rire> il préférait que je le fasse. Il m'a dit le français déjà, ça va. Vous allez voir le, le, le rythme de review qu'on a en ce moment là. Il m'a dit déjà en français, ça va. Mais l'anglais, euh, si tu peux le faire, ça m'arrange. Voilà. Bon. On parlera bien évidemment du sujet un peu, le sujet pack, le sujet pack du jour, le sujet putaclic, réconciliation candy sandbox. Alors j'ai reçu la candy sandbox de octobre, alors je ne vous fais pas un déballage, puisque personnellement je suis pas fan, alors, je ne vais pas faire un, un déballage juste pour démonter la, la box et faire du putaclic. Je suis pas la cible en fait, je suis pas la cible pourquoi Un, je pense que je suis trop vieux, j'ai 43 ans maintenant, même si je ne les fais pas, on est d'accord, oui je sais, tu es en train de se dire, oh attends, mais il les fait super pas, oui je sais, bon ça c'est grâce à... 6 kilos, <rire> 6 kilos prix. Ouais, non, mais c'est fini, on brûle plus les graisses comme avant. Hein. <rire> il beau prendre, prendre de la carnitine et fat burner euh, si je fais pas d'exercice, euh, voilà. Donc, je suis, je suis pas la cible. En plus, bon, déjà, je suis peut-être trop vieux pour ces trucs. Ensuite, bon, j'habite en Asie, donc forcément, il n'y a pas le côté exotique de commander des trucs du Japon marqués en japonais, et voilà. Et puis, il euh, y a une espèce de, tu de, de ressortir en tant que businessman, tu vois, où tu te dis, bon, voilà, il y en a pour combien dedans Est-ce que je fais une bonne affaire non, je fais, pas, je fais pas une bonne affaire. Y a, pas, voilà, bon, là ce mois-ci, bon, réconciliation parce qu'il y avait des KitKats. Alors c'est des KitKats à Apple Simon. C'était pas mal, hein Ils étaient, Alors la boîte, pas. il m'en reste encore. Hein. C'est des tout petits KitKats, hein. C'est des doubles barres, mais tu sais, les, les 2000. Alors il y en avait beaucoup dedans, ça fait plaisir, euh, le goût est assez particulier, c'est vrai que même ça on n'en trouve pas en Thaïlande, et euh, voilà, ça fait plaisir, c'était euh, relativement bon en plus. Euh, il y avait des M&M's, alors là les M&M's complètement pareils que chez vous, il n'y a pas de différence, je rappelle, les produits sont différents en fonction des, euh, des pays, puisque souvent, en fait, les, euh, les productions... Euh, par exemple de KitKat, de Milka sont faits dans les pays e locaux. C'est-à-dire que si c'est par exemple moi j'ai eu le cas par exemple des Milka en Russie, j'ai écouté, j'ai dit c'est quoi ce Milka là C'est du faux, On fait non c'est du vrai. Par contre il est fait avec le lait russe et le chocolat, bon pas le chocolat russe mais du chocolat qui font et tout. Donc il est fait, il est adapté au goût du pays, donc il a un goût chelou. Pareil le coca, le nombre de bulles et tout c'est pas. Oui il, il compte les bulles hein. Il n'y a pas le même de pourcentage de bulles En fonction des pays Parce que par exemple en Asie ils n'aiment pas beaucoup le, les trucs où il y a beaucoup trop de bulles Voilà. Donc en fait en fonction des pays c'est adapté Et on pourrait se dire Ah en fait de commander ça n'a pas le même goût Donc j'ai commandé les KitKat Et euh, voilà donc j'ai commandé le, le 3 pack Pour 3 mois parce qu'il faut payer d'avance bien pour avoir un petit tarif 27 euros alors il y avait les KitKat les M&M c'était pas mal après il y avait une espèce de galette au riz là euh, un truc soufflé il y a quelques trucs qui sont un peu asiatiques après tout le reste c'est de la merde <rire> on se mentir, on voit qu'il y a on voit que c'est vraiment. Euh, voilà, alors le sac, le truc c'est quand t'arrives le, le, le, le carton, il était blindé, tu loupes, il y avait des chips, alors il y a un paquet de chips qui prend la moitié du carton avec des chips au fromage. Bon voilà, c'était intéressant, mais voilà, ça casse pas trois pattes, t'as un canard à la quai, cette histoire, et euh, je suis pas la cible. Euh, je suis pas la cible, donc ça a rien de faire une vidéo pour défoncer le truc, alors que voilà, 27 euros, enfin 27 euros le pack, euh, si c'est pour acheter de la merde. Va au supermarché, regarde pour 27 euros. nous en Thaïlande ça fait 1000 bahts, moi j'ai regardé pour 1000 bahts, enfin en magasin c'est ouf quoi, tu peux vraiment te défoncer, parce que la plupart c'est quoi, c'est 50 bahts, euh, 50... il y a des machins là, des trucs, enfin de la bière, il y a des, des petits packs de bons, alors il y en a beaucoup hein, ça c'est clair, a, au niveau du volume, il y avait plein de trucs, mais ça a aucune valeur, c'est que des trucs chimiques, trucs... il y avait une espèce de boîte avec des mini donuts, mmh j'ouvre et tout, je vois tous ces petits mini donuts avec le sucre et tout, je... mmh, c'est bon c'était dégueulasse, mais c'était tout sec tout. Tu vois, tu manges. Le problème c'est que. Encore Japon-Thaïlande, il n'y a pas très loin, mais. Tu sais, ça n'a pas de goût, c'était tout sec. Il y avait un autre truc avec de. Des espèces de, de... de pancakes, de avec une espèce de crème au milieu et tout. Pareil, tu manges, tu sens que c'est. Voilà. C'est comme un peu tous les.. Comment dire Les produits que vous achetez industriels, quoi, voilà. C'est joli, mais quand tu goûtes, ça n'a pas de goût. C'est de la... Euh, ouais, pas à dire, c'est de la merde, mais ça n'a pas de goût. Alors, il y en a, y en a beaucoup, mais au niveau de la saveur, c'était pas génial. Et après, je disais c'est pour commander 27 euros pour avoir des KitKat au goût praline. Au pire, <rire> au pire, vaut mieux commander que ça. Euh, je vais sur Ici Japon ou Candy San, je commande que des KitKat et que des M&M Si je n'aime que ça, besoin de commander une box entière pour avoir plein de trucs dont la moitié... Euh, truc tout sec. Là. Après, en Asie, il y en a beaucoup, ça. Nous, il y en a plein dans les magasins de trucs machin aussi dégueux que ça. Mais voilà. Donc bon, ça fait beaucoup et plein de trucs qui me plaisent pas. Donc autant, peut-être, oui, commander peut-être que ce qui me plaît et c'est peut-être un peu le business model du truc, c'est commander la box pour dire, ouais mais en fait, il n'y a que les kits qui me plaisent et puis après, aller sur la shop et ne commander que des kits Bon, enfin bon, que des kit je pense, ici, nous, on a notre côté vert et tout, voilà. Donc bon, la, la, celle-là est mieux que le mois dernier, on est d'accord, mais encore une fois, je suis pas la cible. Voilà, je suis pas la cible de ça et je reprendrai le mois prochain. Après, j'arrêterai le le prélèvement automatique parce que sinon, il y a, il y a un coup de trois mois, si tu n'annules pas, ils vont te renouveler. Donc là, gageons que dès le mois de novembre, quand la boîte est arrivée, je vais, je dis ah, arrêtez tout, là. <rire> arrêtez tout le dossier, au pire euh, je pensais ça parce qu'au début je voulais faire une série nanana je me suis dit on peut trouver des trucs soit thaïlandais avec des produits vraiment thaïlandais des chocolats des sucs, des chi des chips à banane tu sais c'est les bananes séchées qui font des chips ils ont les fraises aussi enfin il y a des trucs sympas aussi ici et euh ce je veux dire, oui. Et après, dans plein de magasins ici, comme on est un peu en Asie, qu'il y a beaucoup de foreigners, il y a pas mal de, de magasins où il y a des rayons allemands, français, avec des trucs d'import. Donc, j'ai jamais fait attention, mais ça se trouve, il y a un, un truc où il y a un, d'ailleurs, un rayon japonais. Là, on doit pas retrouver plein de trucs japonais. Alors, bien sûr, des trucs qui vont être peut-être un peu chers et ils pourraient pas en mettre autant, mais des trucs qui ont du goût, qui ont de la saveur, des gâteaux, des, pas tout, tout ce qui est bas de gamme de, de supermarché, quoi. C'est comme si t'allais à Carrefour et tu dis, bah, pour 27 euros, il faut que j'ai une boîte. Pour 27 euros, il faut que je mette le maximum de trucs. Donc, tu n'as rien. Ah, ah, bah, c'est plus une question de prix qu'une question de saveur, tu vois. C'est ça, ça, ça, ça. Oh, là, il y en a plein, hop. C'est bon, il y en a plein. Ils vont être contents. Euh, hop, là. Bon, c'est ça, voilà. Encore une fois. Euh. Donc, réconciliation, oui. Parce que la boîte était mieux, meilleure, <rire> moins pire. <rire> Mais voilà, non. Bon, <rire> on va pas s'éterniser là-dessus. Bon, on parlera de l'article d'AliExpress. On est affilié à AliExpress, et on avait AliExpress, on avait AliExpress Live et tout. Donc on reçoit un email avec toutes les promotions AliExpress d'Octobre. Il y a pas mal de promos, hein, de coupons, de trucs, notamment avec Ugreen. Si vous aimez bien Ugreen, avec les Ugreen iTunes X5, par exemple, que j'ai testé. Et euh... Sébastien Perrier les a testés aussi. C'est ça, Sébastien Périssier. Avant, c'était Mr. Apple, mais il n'a pas, pas le droit d'utiliser les marques. Lui aussi, bah, forcément. Quand tu es au début, tu commences, oui, c'est bon. Ouais. Mais en fait, non. Après, la, la marque te contacte en disant, non, ça, Apple, c'est nous. Et que ce soit Monsieur Apple, Madame Apple ou euh, J'aime les Apple. Euh, si vous parlez de téléphone et de produit Apple, ça ne marche pas. Si vous parlez de pommes, après, c'est bon. Euh, J'aime les pommes et tu conduis <rire> des pommes, ça va bien. Très bonne idée de chaîne YouTube, d'ailleurs. Il y a beaucoup de, de types de pommes c'est trop ciblé <rire> ouais mais mon pote marché de niche tu ne seras pas le plus glorieux mais tu seras euh, celui qui durera peut-être le plus longtemps et qui arrivera à te démarquer des autres parole de geek voilà bon allez on continue euh, la vidéo de la semaine c'était bien évidemment les montres chinoises hommage Daytona 29 euros versus 59 euros la Navy force nf 9193 93 versus la pagani design pd 1644. Je vous rappelle, je suis en train de commencer une grosse série de montres, donc pour l'instant, on avait un, un business plan. Oui, parce qu'on je veux dire, on est entre nous. On a un business plan, en fait, qu'on a monté sur trois mois, avec, où j'ai acheté, pas mal. J'ai contacté beaucoup de marques, pour me demander de m'envoyer des produits, qui m'ont quasiment tout envoyé boulet, Ou qui m'ont dit, tu veux des montres Achète-la, tu pourras la tester. <rire> et puis, si tu en vas en plein, après, on pourra faire quelque chose. On va dire, les violons <rire> Les violons et les licornes. Donc on a acheté pas mal On a acheté pas mal de montres Notamment bah, pas mal de montres pas chères J'ai commencé par ces deux là Et tout Donc on a fait on... Puis on fait les reviews Puis comme ça on attend Soit ça nous fait Pour moi ça me fait un, un book Pour après aller voir les marques En disant regardez On fait de la montre On a déjà euh, Là j'ai déjà deux Parce qu'on avait déjà la la première, la K10N, avec euh, Versafir et nh 35 Après, on avait la deux, la première, deuxième Pagani Design à 34 euros, qui était très jolie. Et là, on a là, ça fait la troisième vidéo spécialement pour les montres. La prochaine, ça sera la Seiko. Donc là, c'est en partenariat avec Seiko. Enfin. Partenariat. On a eu un garrot, hein. on n'a pas eu non plus, on a eu un bon prix, certainement. C'est-à-dire doivent regarder leur prix d'achat, on va leur mettre une petite quand même, là, et puis voilà. ça veut dire bon, t'as un prix, mais la prochaine, ce sera celle-là, et après, on attaquera les marques chinoises avec les Versus, parce que celle là cette marque-là, on en a deux, les Meguires, on en a trois, les Liges, on en a deux, les Fossé, qu'on en a une, la Tiger on en a une, voilà. Donc là, ce sera étalé sur trois mois. La bonne nouvelle, c'est que j'ai cont été contacté par euh, Pagani alors Pagani Design par les deux vendeurs en fait les deux gros vendeurs celui à qui on a acheté la montre qui nous avait pas répondu <rire> genre tu sais pas répondu au début puis là ils écrivent oui on a vu votre vidéo et puis ils font un mail on, on, on leur écrit sur la boutique puis là ils font un mail on a vu votre vidéo on aime bien on pourrait vous envoyer nos nouvelles montres alors ils m'envoient une page avec 6, 8 montres on pourrait vous envoyer nos montres genre oh, là, trop bien et tout vas-y fait péter on va faire une vidéo de ouf puis après je dis mais euh, envoyez-moi les liens tu sais des, des montres et tout puis après, on va vous envoyer celle-là une montre je dis allons je fais pas une vidéo pour une montre les montres à vos 80 balles j'ai refait une vidéo j'ai au moins si tu veux une vidéo gratuite faut au moins que tu m'envoies trois montres trois montres on fait un versus c'est sympa après il me dit oui c'est me la faire avant le 11 novembre j'ai avant le 11 novembre il n'y a pas de problème mais il faut au moins qu'il y ait trois montres pour que nous, au pire, soit bah, j'ai trois montres voilà, pour une review, soit que je puisse les revendre, soit que je puisse faire quelque chose. Mais j'ai là gratuit, euh, non, c'est bon, il faut arrêter. Et j'ai l'autre vendeur, donc là, Pagani Design euh, Hommage Machin, qui m'a contacté aussi. Oh, on a vu votre vidéo, c'est trop génial. Alors lui, euh, Franco, il me dit on a vu que vous avez mis un lien, vous pouvez mettre mon lien dans la description. Je dis ah non Il <rire> faut acheter les montres et en plus, mettre ton lien. Je dis bah, non, là, déjà, c'est un autre vendeur, donc on a mis un lien d'affiliation de ce vendeur-là. Je dis par contre, si tu veux, et eh ben on peut, euh, on peut tu m'envoies trois montres et puis je fais une review nanana, nanana. voilà donc on est en train de négocier avec ça navi force, on leur a contacté en disant on leur recontacte t'as vu on a, on l'a acheté la montre on l'a acheté t'as un montre de merde là hein a fait une vidéo t'as vu pas en personne va en acheter parce que bon elle n'est pas non plus ouf mais on dit, alors, si en disant si t'en veux d'autres tu nous envoies des montres et là jusqu'au mois de janvier pour l'instant c'est, je ne pas dire que c'est open bar, mais c'est gratuit, sous réserve, qui nous envoie un peu des montres, voilà. Donc nous, moi j'ai du stock pour tenir jusqu'à Noël pour faire un peu de la review, et ensuite, bah, on verra, soit ça marche. On est contacté par des marques, soit ça marche pas, et euh, on en achètera en espérant un truc. Il y a pas mal de, j'ai trouvé des montres chinoises, j'ai d'autres sujets, j'ai des montres chinoises avec euh, indicateur de réserve de marche. Il y a des montres, certains où il y a le niveau de réserve de marche, et j'ai trouvé deux marques de montres qui sont pas excessivement chères, je crois. Ça fait 100 balles les deux. Et j'en ferai bien une autre avec 5 montres à moins de 3 euros. Il y a plein de montres à 3 euros qui ont, ont l'air d'avoir de la gueule, tu vois. Et euh, voilà, acheter 5 montres à 3 euros, donc ça fait pas un budget, euh, fait 20 balles. Hein <rire> et en euh, acheter 3, et puis voilà, puis dire, voilà, qu'est-ce qu'on a pour 3 euros, quoi, pour les rois du dropshipping. Comme ça, si vous les voyez sur internet à 49 euros, vous aurez à peu près ça. Voilà, c'est des sujets qui m'intéressent aussi, on va voir comment ça se développe. Bon, euh, un truc que je pose comme ça ici, brut pour point, je cherche quelqu'un qui puisse me faire éventuellement la musique du petit déjeuner, voilà, parce que je ne peux pas reprendre, voilà, parce que bon déjà il y a de la voix dessus, je chercherais quelqu'un qui serait, qui serait un peu doué de ses mains pour faire de la musique, soit guitare, synthé, n'importe quoi, mais pour faire l'air, voilà, comme ça, ce qui permettrait, euh, quand je fais l'intro du début, de mettre votre musique derrière. Déjà, ben, ce serait votre musique, ça serait bien. Et euh, ce qui serait intéressant, c'est de faire aussi un, un deuxième couplet. Nanana, le soleil vient de se lever, on est content de retrouver l'ami du petit déjeuner, l'ami ricoré. Et après, on fera un deuxième couplet. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants. Et bien, on pourrait rajouter un deuxième et après moi je trouverais une autre punchline pour mettre derrière et faire un truc à peu près sympa donc si vous êtes un peu musicien ou euh, instrument d'un que vous êtes capable de me faire l'air et bien je suis preneur et si vous êtes plusieurs à le faire et j'alternerai avec l'un ou l'autre ça permettrait d'avoir un fond musical comme ça sympa avant de, si personne veut le faire parce que j'ai bien vu sur, euh, j'ai demandé sur Facebook hier si vous pouviez tester les liens je ne sais pas quand vous êtes sur Facebook mais alors j'ai eu deux réponses <rire> non, voilà. Donc voilà, si vous êtes musicien, ça m'intéresse, vous contactez, mon mail c'est adminadmin.jtgeek.com Et puis euh, voilà, vous trouverez, euh, ou en commentaire, voilà. ça peut être intéressant Bon, on parlera de la news du jour, euh, Peter Lowe, donc le boss de OnePlus, euh, Oppo, euh, nana Tease, en fait, ils vont lancer, alors c'est aujourd'hui, le OnePlus 9 RT alors, ils en parlaient, en fait, euh, qu'il y avait le OnePlus 9T. En cas, ils, ils, spo, ils spoilaient un petit peu en disant on va avoir une version RT, mais personne ne savait, en fait, quand c'est qu'ils allaient le sortir, s'ils allaient vraiment le sortir. Et voilà, c'est un peu comme les Golf R. <rire> Est-ce que, est que ça va être mieux Donc, on pourrait avoir un upgrade, notamment avec un Snapdragon 888, un appareil photo 50 de pixels, un 766 un Sony MX766, 50 de pixels, donc ça doit être les nouveaux, c'est avec les double pixels et tout, s 12, un écran AMOLED 6,55 pouces, 12Go de RAM, <rire> ouais, voilà, si tu veux, mais bon, euh... <rire> voilà, ok, bah pour la Chine, ils vont certainement en vendre beaucoup, après pour le reste du monde, je suis pas convaincu, mais euh, pourquoi pas, version RT, ça leur permettra d'avoir un peu quelque chose à sortir, là avant l'année prochaine, de proposer un, un OnePlus 10, Bon Realme GT Neo repéré sur le Google Play. Alors on en parle beaucoup de ce GT Neo, enfin on en parle beaucoup, beaucoup de rumeurs, de trucs. alors c'est euh, me demande à chaque fois il me dire on reprend, je lui dis ah, arrête, arrête de reprendre les news, là en ce moment euh, c'est tous les vacances. Là maintenant on a le contre-coup, ça veut nous dire ah mais ils rentrent de vacances, non on a le contre-coup des vacances là. Alors que les mecs n'étaient pas là pendant une semaine, je rappelle c'était fête nationale du 1er au 7, donc ils reviennent le 8. Euh et euh, voilà, maintenant ils reviennent, faut le temps qu'ils se remettent un peu en route et tout, euh, les meufs ont répondu vite fait à mes mails parce que, ben bah, là, on est pas mal de vidéos prévues et, euh, et pas mal de trucs, les meufs sont parties, on dirait, quand on revient j'étais revenu, oui mais alors, je suis revenu là mais oh, eh, diesel hein faut le temps que ça chauffe et tout hein. donc le rémi GT Neo 2 apparaît tout doucement, alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, Il pourrait devenir officiel le 13 octobre donc là c'est bientôt, parce qu'il est apparu sur Google Play euh, selon les informations on pourrait avoir un écran, bah, 1920 par 1080 donc ça serait du full hd on est d'accord on pourrait avoir un Snapdragon 870 ok 8 Go de ram ou 2 Go de ram plus de 56 bon, pour le sticker on pourrait avoir euh, voilà donc il devrait être pas cher encore une fois et un peu dans cette espèce de, de continuité de realme gt master Edition où c'était quand même rapport prix c'était ouf quoi vraiment le téléphone il était vraiment vraiment bien et gageons que si je devais prendre un téléphone dans cette gamme de prix-là, ça aurait été celui-là. Parce que vraiment, au niveau photo, vidéo et euh, qualité de l'ensemble, c'est bien. Là, avec un écran AMOLED et tout, euh, on peut voir. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Bon, après, euh, on est d'accord que ce n'est pas le téléphone le plus révolutionnaire qu'on qu verra. Mais si le prix il reste dans la, la, la, la, la philosophie, et dans la psychologie, si le prix reste dans la philosophie Realme, et ben, on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant. Je regarde s'il y en a un ou un ou un qui m'a répondu. Euh, Jennifer, oh Jennifer pour le super EQ Ok, d'accord Donc parce que j'ai reçu les, les écouteurs de One Audio Oui parce que j'ai une autre meuf qui m'écrit Elle me dit oui alors j'ai ouais. Et en fait elle travaille aussi chez One Audio Alors Chez One Audio j'en ai trois. j'ai la meuf de, Une meuf qui travaille chez One Audio, d'accord très bien J'ai une autre qui travaille dans la branche gaming de One Audio Qui s'appelle la branche EKSA D'accord et une autre meuf qui arrive dit oh, je travaillais avant là-bas maintenant je travaille chez One Audio on veut des caches ouais ah, mais on est déjà un contact alors attention on n'est pas sur la même gamme de produits donc elle elle a pu donc on a le smart EQ je vous ai mis une photo sur Instagram la vie de non j'ai mis une story sur Instagram c'est la version audio haute fidélité et tout euh, ça a l'air pas mal. Et euh, voilà, donc elle m'a envoyé le lien, euh, la vidéo devrait tomber euh, prochainement, puisque vous allez voir, il y a plein de... Dans la review, et Nico, il est en train de... Nico, il est en train de me demander, Nico, qu'est-ce qui se passe, là on... C'est tout le temps comme ça, là, parce que t'avais dit... <rire> au mois d'août, t'as dit, au mois de septembre, ça va aller mieux, d'accord <rire> Septembre, j'ai dit, non, mais septembre, c'est bon, c'est fait. Octobre, là, on est tranquille. Vous <rire> bon, le planning, Vous bon, le planning de psychopathe <rire> Non mais novembre, novembre, ah non novembre, novembre on sera, bah non novembre c'est mort, c'est à Noël et tout, en plus il y a le 11 11 qui va arriver, tout, <rire> les fabricants les fabricants sont des, je commence déjà à avoir des réservations pour le mois de novembre, <rire> j'ai déjà des produits que j'ai reçus qui sont planifiés pour le mois de novembre pour te dire, bon on parlera également d'une vidéo que j'ai vue hier, Roll Rolls annonce officiellement, alors c'est, euh, elle est pas, c'est pas la dernière news ça, a de, déjà une semaine ou deux je crois, Roll Rolls annonce sa première voiture 100% électrique, c'est vrai que c'était un des rares fabricants qui n'avait pas de version 100% électrique. Et on voit bien que, autant il y a quelques années, ça ne marchera jamais là, on voit bien que tout le monde met la pression pour aller sur de l'électrique. Parce que, en même temps, en même temps les Français, c'est les plus malins, ils se sont dit, l'électrique, non mais on verra, Peugeot, Renault, machin. Et là, ils se sont dit, non mais attends, pas avant 2025, là, il faut que tout vienne électrique. Puis les mecs, ils se sont dit, ce qu'on va faire, on va augmenter l'électricité tout de suite, comme ça, ça passera mieux, parce que si on augmente l'électricité en 2025, après, les gens, ils vont trouver ça louche. Si on l'augmente en 2021, <rire> en la fin. Alors là, ils ont bloqué, ils ont gelé parce qu'ils ont vu que les gens râlaient. On va geler ça pour vous laisser un petit peu passer l'hiver. Et puis l'été prochain, on va augmenter l'électricité. Donc ça fera <rire> été 2022. Ça passera bien. Ça laissera trois ans pour laisser augmenter un peu le prix d'électricité. Voilà. Donc ça, vous aurez tous des panneaux électriques avec une électricité plein but. Voilà, donc Roll Rolls qui présente sa Roll Rolls Spectre Alors ils ont pas mal teasé, il y avait une vidéo qui était sympa Une grosse vidéo sur fond vert et tout, le mec il explique Oui voilà, je m'étais engagé à faire une voiture électrique et tout Donc là elle est 100% électrique, 100% Rolls, Rolls Voilà, et ils cherchaient un nom, parce qu'il y avait la fantôme, il y avait la ghost il y avait, il y avait des noms plutôt sympas, et là ils ont dit l'appeler Spectre Alors c'est très sympa parce que ça fait très... Euh... Pour un lancement qui coïncide un peu avec James Bond bah c'est No Time To Die le dernier, c'était Spectre, bien évidemment, et Spectre, c'était euh, méchant, mais c'est anglais, hein, James Bond, nana, donc là, anglais, euh, la, la Rolls et tout. Beaucoup auront vu beaucoup de similitudes, hein, euh, avec, euh, je sais pas, est-ce qu'elle est méchante Ouais, elle est méchante, voilà. Après, c'est une Rolls électrique et tout. C'était assez sympa, et de voir que, voilà, même des grosses marques comme ça se lancent dans les bagnoles électriques. Je suis convaincu que beaucoup ne le savaient pas, et que, bah là, vous avez appris de news, oh, t'as vu, là, pour tous les, euh, les infirmiers, là, qui nous regardent. <rire> je sais on m'a remonté l'histoire pour tous les infirmiers qui me regardent là qui chantent l'ami du petit déjeuner à machine à café bah, ce matin on va dire dis donc t'as vu là Roll Roll Spectre oh, Spectre comme dans James Bond et tout là ouh c'est trop bien hein. voilà. Bah, après bon c'est le genre truc qu'on ne jamais ou en miniature Bon, on continue ça. Euh... No c'est C'est la nouvelle blague du moment. <rire> en fait, Nico, il me dit en « fait, En fait, il me dit, euh, c'est 7 jours sur 7. » J'ai, dis « Ben bah, oui. » Après, je... dire que je bosse 7 jours sur 7, c'est vrai et c'est faux. Le dimanche, je bosse pas 8 heures. Je bosse pas 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais le dimanche, je veux dire, tu te lèves, tu auras les mails. Et c'est pas les mails de Cédiscount et Tata Michel. C'est Tonton Jackie. Enfin, c'est différent. C'est les mails de Tonton Jackie. Non, euh... Voilà. Bon, euh, mais voilà, il y a les mails, il faut généralement soit mettre une news, soit euh, programmer une news, soit programmer une vidéo, soit préparer un stream de vidéo, soit... Il y a toujours un jour pour prendre un peu d'avance pour le lendemain, donc c'est tous les jours, je veux dire le dimanche c'est minimum 3 heures, quoi. Le, le JT Geek et euh, le consortium me prend au moins 3 heures, voilà, en jour de repos. Entre les mails, euh, les news, les préparations de review, les produits qu'on reçoit et tout. Mine de rien, comme l'enfant disait, hein, recevoir un produit et faire son déballage, c'est du temps de travail. C'est oh, trop de plaisir, c'est trop bien. Non, c'est euh, du temps, c'est une demi-heure hein, ou 15 minutes à déballer le truc, à regarder, à l'essayer. C'est du temps inclus de, dedans. Donc euh, voilà. Et, euh, <rire> et j'ai trouvé une meuf là qui avait un magasin et tout. puis. Elle faisait des, euh, des machins sur les, la toile, des t-shirts et tout. Et je lui dis, mais il n'y a pas moyen, parce que j'avais un t-shirt, c'est un off-white, vous voyez, avec le, le logo derrière. Et je lui dis, il n'y a pas moyen de me rajouter Nodé là. Il me dit, ouais, bien sûr, pas de problème. On a un produit là, un truc qu'ils font. Elle me dit, ouais, on fait. Et puis elle m'a marqué Nodé off. Et je trouvais ça très rigolo et tout. Et après, est-ce si qu'il y aura une série comme ça, Nodé off J'ai bien envie. <rire> J'ai bien envie de. J'ai bien. <rire> je lancerais bien ma marque des t-shirts. Avec la marque des t-shirts, Nodé off, by GLG. Qu'avec des trucs, parce qu'en les designs de Nodé off, il y en a plein. Et je trouve que lancer une idée de t-shirt, c'est très très bonne idée. J'ai jamais fait ça. Ouais, moi, j'ai déjà fait ça, ça n'a pas marché. Non, mais là, je le ferai pour le fun. Il hein. n'y a pas de but commercial. Si j'en fais, elle me fait une pièce pour moi, c'est pour la blague et tout. Euh, voilà, après, il y en a absolument un et tout. Je sais pas, pour l'instant, c'est pas mon délire. Mais voilà, après, euh, je trouverais ça rigolo de no day off, puisque voilà, c'est 7 jours sur 7, euh, 24 heures sur 24. Bon, allez, on parlera de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, bien évidemment. Vous trouverez tous mes. Alors, pas mal de stories. Je sais beaucoup de mettre de stories parce qu'elle reste 24 heures et tout. Hier, j'ai testé la Akaso Brave 8. Pas mal, hein? Akaso Bref 8, assez sympa. Photo, photo, 40 millions de pixels, vidéo pas mal. C'est un upgrade de la 7. Et. Euh, Qu'est-ce que j'avais marqué? Upgrade de la 7. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux par rapport à la 7? Je vais vous dire ça tout de suite. Euh. Stabilisation, maintenant il y a le super smooth, mais uniquement via l'application, sinon il y a le normal. Elle filme en 4K60, contrairement à l'autre qui filmait en 4K30. Elle filme en Full HD jusqu'à 200 FPS, pour faire des ralentis de fou. Alors elle a un ralenti 2 fois, 4 fois et 8 fois, pas mal. Le capteur fait 40 millions de pixels au lieu de 20, d'accord Elle a un mode slow motion à 8 millions de pixels, ce qui prouve bien que le capteur peut aller jusque là. Euh, non, elle a un mode time-lapse. un mode time-lapse jusqu'à 8 millions de pixels. Donc ce qui prouve là, elle étend jusqu'à 10 mètres, 33 euh, pieds, Contrairement à l'autre qui était étanche qui a 5 mètres, euh, 16 pieds. Voilà. Donc elle est euh, elle filme plus. Elle a une batterie 1550 mAh versus 1350 mAh. Et voilà, voilà à peu près pour les gros, euh, les gros détails un petit peu de, de cette euh, caméra qui est vraiment un très très beau gars. Si elle est au même prix, euh, celle-là, la parce qu'il y a tous les accessoires, t'es commandes, il y a deux batteries, euh, les photos, vous allez voir, les vidéos sont géniales. Euh, très très propre, très très coloré, il y a même un mode vif pour s'approcher un petit peu de GoPro et tout très très belle caméra, on en parlera tout à l'heure dans les reviews, le jour elle tombe euh, les montres comme ça bah, j'ai changé parce que j'ai moi j'ai une Omega donc c'était la semaine de James Bond donc comme c'était une Omega Semester Aquaterra à savoir que quand euh, moi je l'avais acheté il la vendait vraiment comme la montre de James Bond, il y avait un James Bond avec l'Aquaterra, mais dans le film il a l'Aquaterra sans chrono lui alors que moi j'ai l'Aquaterra avec chrono <rire> James Bond voilà, bon c'est ça, donc c'est pas la même. Mais c'est la même, mais c'est pas la même série. Voilà. C'est la même série ça. Les montres, les machins, on mettra ça aujourd'hui, je mettrai une photo de mon t-shirt no day off parce que c'est relativement rigolo. Les reviews à venir. Alors, normalement, aujourd'hui, devait tomber la vidéo Yultenic Mais je vais dire, quand on t'appelle Yultenic forcément, que. Je te nique. Non mais <rire> forcément la meuf, elle devait revenir aujourd'hui. Alors soit elle m'envoie, elle me confirme aujourd'hui. Elle me dit oui la vidéo c'est bon. Et elle tombe aujourd'hui, soit elle me confirme aujourd'hui. elle me dit Ah c'est bon, Alain Puis je dis bon bah la vidéo on la mettra demain matin, maintenant ou. On... On peut-être ce soir, ça peut marcher. Ou la vidéo on la mettra demain, parce que demain j'ai encore une place de libre. Et si elle me répond pas, dans tous les cas, demain je mets la vidéo. J'avais demandé sur Facebook qu'on essaye le code promo qu'elle m'avait envoyé, parce que moi ça marche pas. Il me localise en truc, même avec le VPL, il me dit oh, « Non, vous êtes en Thaïlande, ça ne marche pas. <rire> » Donc, euh, au pire, si elle répond, eh ben, la vidéo tombera ce soir ou demain. Si elle répond pas, au pire, elle tombera demain. Et puis si de toute façon, on l'a payé et tout maintenant Comme maintenant ils payent d'avance Après s'ils respectent pas leur truc c'est tout Ensuite alors après il y aura le Yultonic le 10 Dimanche 10 il y aura le Dreamy H11 Max Un aspirateur balai Qui permet d'aspirer des saletés Mais, non, mais qui permet d'aspirer des liquides aussi Puisqu'il y a un bac à liquide Ok ça c'est le 1 Deuxième truc il y a du liquide propre De l'eau propre que tu mets en haut Donc ça descend l'eau propre Et ça fait également nettoyage C'est à dire que ça aspire l'eau sale Mais ça nettoie avec de l'eau propre aussi Mmh. Vous allez voir, ce, ce produit il est génial. Moi j'ai reçu la version H11 Max, qui est encore mieux que la H11. Puisqu'elle m'a demandé, si tu veux le H11 ou H11 Max J'ai regardé les prix, je prends le plus cher. Elle m'a envoyé le H11 Max, voilà. très bien. Les Xiao DU Smart Bud. Les écouteurs ShaOdu. Alors, les écouteurs Xiao devaient tomber le... Alors, le 11. Et je mettrai certainement la vidéo le 10, non le 11, non le 11. La vidéo tombera le 11, voilà, déjà au du, tombera le 11. Mais le problème c'est que la promo commence le 11. Donc, je vous l'enverrai sur Tipeee le 10, donc là vous serez sûr d'avoir le truc, et les autres l'auront le matin, à savoir que la promotion commencera à 9h du matin. Donc si jamais moi le matin comme ça, euh, à la fraîche, vous aurez quelques heures. Puisque la promo des Shaodu, donc les écouteurs de Baidu, c'est comme si le Google chinois faisait écouteurs. Des très très bons écouteurs, hein, vraiment pas cher. Donc si vous êtes tipeur, bah, vous aurez la news dimanche, vous pourrez savoir s'il faut que vous euh, puissiez être là à 9h ou pas. Sinon, les autres, bah, la vidéo sera vers euh, 6h du matin, pour vous, Heure France, et vous aurez jusqu'à 9h pour décider. Ils seront... Normalement, ils sont à 40 balles, d'accord Le jour du lancement, pendant euh, 3 jours, je crois, ils seront à moitié prix, 19,99. D'accord Ok Mais... <rire> 19,99. Mais, j'ai un code promo pour les 100 premiers. Moitié prix. 9,99. 10 balles. 10 balles pour les 100 premiers. Et pour les 200 premiers, vous aurez un étui de protection. Alors, je ne sais pas si c'est la même merde qu'ils m'ont donné avec. Ou si c'est vraiment un truc un peu classe et tout. Mais voilà. Donc, dimanche, vous aurez sur Tipeee, euh, vous aurez la promo. Donc, peut-être l'occasion de devenir tipeur. C'est 1€ et vous êtes tranquille pendant un mois. Et vous aurez toutes les news pendant un mois. Sinon, bah, lundi matin, euh, le 11, ouais, ça, dimanche, lundi matin, il bah, faudra regarder la vidéo avant 9h pour savoir si vous voulez être là en premier pour les... euh, avant 9h. Vous aurez 3h pour vous décider. Mais à 20 balles, on verra que c'est un très bon prix dans la review. Et à 10 balles, voilà. Je pas dire que c'est l'affaire du siècle, mais c'est pas mal. Euh, ou quitter le WP-17 On devait partenaire du lancement, mais on n'attend pas de nouvelles deux. Donc euh, on va attendre qu'il se réveille un petit peu. Ensuite, j'ai la Akazo Brave 8 tombera le 12 donc la vidéo est prête en vrai tout ça les vidéos sont prêtes hein, sauf le hooky parce qu'on n'a pas de nouvelles l'akazo le... brev 8 la vidéo est prête ensuite on a les e gt1 donc ça c'est la vidéo que je dois faire après donc là la vidéo est pas prête alors c'est pas des têtes de mort hein, les euh... je te fais voir un peu là le truc c'est pas des écouteurs tête de mort parce que moi j'avais vu oh, regarde c'est trop beau on dirait une oh, dirait le boîtier laisse tomber quoi il ya les écouteurs et normalement les yeux ils s'allument voilà, c'est pas des, euh, des têtes de mort, c'est des cobras. Eh ouais, regarde avec le truc qui s'allume avec les LED et tout. Et le lien est dans la vidéo des derniers EKSA. Donc ça, c'est la vidéo que je vais torcher aujourd'hui et demain certainement, et elle sera. Euh, ça, j'aurai un petit peu d'avance pour le 18 13 on est pas mal. Ensuite, après euh, les EKSA, j'ai le Z11 Max, un aspirateur balai, pareil grosse promotion, mais bon, un aspirateur balai. J'ai reçu les Ice so, so Fast. T1, euh, pareil des écouteurs intra intraoculaires, apparemment il y a de l'ANC et tout, ça c'est bon, ça je lui ai promis que ça tomberait pour le 17 et après on sera bien. Euh, après j'ai le EZVZLC3, donc là la vidéo est prête et après j'ai plus de retard, j'ai plus de retard sauf si euh, le casque euh, equalizer machin et tout. Donc voilà toutes les réunions qui vont tomber. <rire> je vous raconte pas Nico, le rythme qu'il a il est fou, il me dit, laisse tomber, il me dit, arrête, arrête, <rire> me dit, ça fait tout le temps comme ça, non, le mois prochain ça va aller mieux. <rire> bon, allez, film et série télé. Euh, J'ai fini la série Netflix, qui s'appelle Les Sermons de Minuit, sur Netflix. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal jusqu'à la moitié. Jusqu'à la moitié, il y avait un suspense, on découvre l'histoire. À chaque épisode, on en apprend un peu plus. Le pourquoi, du comment, je peux pas vous spoiler, mais voilà. Le pourquoi, du comment et tout, c'est vachement euh, pas mal. Après, ça fait un peu... Pas dire film d'horreur, mais film d'horreur série B, c'est-à-dire film d'horreur à la Netflix, quoi c'est-à-dire que c'est pas trop trash, quoi on voit pas trop, et euh... mais après ça vire un peu dans un autre type de film qui est moins sympa, on a envie de savoir le pourquoi du comment, et à la fin il laisse toujours un pseudo suspense pour, pour l'histoire et tout. C'était pas mal, c'était pas mal, parce que vraiment, jusqu'à la moitié, euh, j'étais dedans. Je dis, voilà, tu veux vraiment savoir et tout, t'apprends lui le prêtre et tout, c'est... Voilà, il y a plein d'histoires qui, euh, qui sont vraiment intéressantes. Après, bon, c'est toujours des séries où à la fin, il te laisse un peu euh, la présager le truc, mais bon, à la fin, est quand même un peu, euh, un peu tiré par les cheveux, hein. voilà. On parlera également de What If, dernier épisode de cette espèce de d'animer Marvel en disant et si dans un univers parallèle et tout. Qu'est-ce que c'était bien Ah qu'est-ce qu'il était bien oh, qu qu l'épisode 9 Oh là là là là là là, là En fait il y a plein d'épisodes puis à la fin il voilà, y a une espèce de cliffhanger où ils reprennent chaque morceau de chaque épisode pour faire le dernier et tout. Ah oh, c'était vachement bien hein, puis ça laisse présager un peu dans d'autres trucs et tout. J'ai ultra kiffé hein, Je me suis dit en film ça aurait vraiment fait un film épique, hein. Oh, T'aurais fait tout un truc comme ça. Mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'ils ont refait un peu l'idée Avengers. Ça veut dire que plein de trucs indépendants. Et à la fin, ils se retrouvent pour battre le grand méchant et c'était génial. Ben là, c'est pareil, mais en animé, avec des épisodes qui sont beaucoup plus courts. Mais euh, j'ai trouvé ça génial. Je trouvé ça génial, un peu.. Euh, un peu cartoon, quoi. C'est un peu, un peu surfait, mais j'ai vraiment, vraiment kiffé, jusqu'à la fin, je me suis dit Putain, qu'est-ce que c'était bien et tout euh, Voilà, pour un animé, euh, malgré tout. C'était vraiment bien, je vous conseille vraiment de découvrir cette série, si vous aimez les Marvel et tout, euh, l'histoire est bien, puis ça reprend un peu des films, puis des films à venir et tout, oh, c'est euh, vraiment des psychopathes, hein. ça va vous torturer l'esprit en disant oh, « Ah ouais, mais en fait, dans le, le méchant, là dans Doctor Strange et tout, ça va être vraiment dans le multiverse, il y a des chances que qu'on retrouve des indices de cette série-là dans les films et tout, c'est vraiment génial ». On parlera également de Squid Game. Alors, j'ai pas trop avancé sur Squid Game, j'en suis au deuxième épisode. C'est le problème, j'ai pas mal de trucs à regarder. Alors, j'essaie un peu de mixer pour, enfin, pour avoir des trucs un peu nouveaux à vous présenter. Notamment des films. Hier, je devais regarder Squid Game. En fait, j'ai regardé Hall, oh, on parlera tout à l'heure. Bon, la série de l'année qui cartonne partout. En Thaïlande, tout le monde en parle. En Asie, euh, voilà. C'est vraiment la série mondiale. Donc, j'en suis à l'épisode 2. Donc, euh, pas de spoil. Hein. L'épisode 1, bon, ben voilà. Hein. Beaucoup l'ont vu. L Épisode 2, euh, transition. En vrai, on va regarder l'épisode 3. Il paraît qu'à Paris, ils ont fait un... Netflix ont fait un un Squid Game Room. C'est-à-dire qu'ils ont pris un local, ils ont fait un Squid Game Room comme un Escape Room, mais en mode Squid Game et tout. Et ça a vraiment fait le buzz et tout. C'est vraiment euh, la série révélation. Et si on doit comparer par rapport à la série que tout le monde m'a vendue en disant la Casa del Papel, oh, c'est bourricot, la Casa del Papel, c'est incroyable. Les meilleurs des meilleurs. Et les mecs, ils sont cons comme leurs pieds. Incroyable. Voilà, au moins, Squid Game, voilà. on sent que les Coréens sont un peu plus... Euh... Voilà, c'est moins télévisuel que... Pourquoi ils sont cons comme leurs pieds dans le cas papel, C'est pour que tu les détestes. Parce que c'est télévisuel, c'est pour t'entraîner un peu dans l'histoire. Donc ce week-end, j'avancerai un petit peu. Je vais seulement avancer un peu là-dessus ce week-end, ce soir et ce week-end. Mardi, je pourrais vous donner le bilan. Bon, Fondation, j'ai pas continué, j'ai pris l'épisode 1, il y a eu pas mal de critiques entre temps euh, sur pas mal de, de critiqueurs. Euh, qui disent que bon après euh, c'est mou du genou quoi alors mou du genou c'est encore une fois leur avis hein. moi il y a le truc qui dit c'est mou et je, je m'éclate bien bon je le garde sur le truc il y a trois épisodes j'en ai regardé un et tout voilà je garde ça de, sur le côté et je me dis euh, j'avancerai tout doucement dessus mais pareil voilà que c'est pas après euh, c'est un, un peu mou du genou mais pourtant on peut, on peut s'impliquer moi j'aime bien ça en jouant à la tablette des fois tu vois regardant un peu de côté ça peut être pas mal hier j'ai regardé un film qui s'appelle Hold Hold 2020, alors je mis 2021, c'est pour la bannière. Hold l'histoire de personnes qui vont en vacances et que euh, qui se retrouvent sur une plage et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont bloqués sur cette plage et ils vieillissent prématurément. Voilà, beaucoup même, trop. Le truc qui est intéressant, c'est qu'il est fait par un, le réalisateur qui s'appelle Night Man », voilà, l'écorche et tout. Pourquoi C'est bien, bah, c'est quand même le mec qui a fait euh, sixième sens, incassable, le village, Signe, phénomène, euh, glace, servante, voilà. Donc c'est quand même un très très bon réalisateur. Bon, là, on voit qu'il n'y a pas le budget hein, au niveau du truc, parce qu'il n'y a pas énormément de décors, il n'y a pas énormément d'acteurs, ça se passe surtout entre eux et sur une plage. On veut savoir pourquoi ils vieillissent il y a une intrigue dès le début qui est pas mal. Il faut se mettre en truc. Le, le synopsis c'est ils vont sur une plage et ils vivent prématurément. Point barre. Voilà. Après, le truc, c'est on arrive là-dessus. Au moment où ça arrive, pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui se passe, les personnages et tout. Et puis après, bah, jusqu'à la fin, on comprend pourquoi, qui, euh, nanana. Et puis avec toujours un pseudo-suspense où on n'aura pas toutes les révélations du truc. Mais c'est basé par rapport à un livre. Et j'ai passé un... Un bon moment, c'était pas mal, parce qu'on a vraiment envie de savoir, et euh, alors même si on voit que le vieillissement est assez disparate en fonction des, des personnages et tout, ça c'est encore une fois à cause du montage, hein, sur une journée, en théorie ils perdent je sais plus combien, euh, toutes les enfin, il dit, toutes les minutes, ils perdent de, des jours, enfin voilà, Et euh, mais c'est assez intéressant, c'est un film qui se regarde bien, on a envie de savoir et tout, Voilà. c'est pas le film de l'année, mais euh, moi j'ai bien kiffé, voilà. Encore une fois, c'est un peu long, hein. ça a plein de, plein de défauts, mais euh, en mode détente, c'est assez sympathique. Et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà, 37 minutes. C'est long, c'est long, mais c'est bon. Voilà, on aura parlé pas mal de trucs, de news et tout, c'est un peu ça, le JT du Geek, on essaie de mixer pas mal de news, d'informations, d'anecdotes et de plaisanteries. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air parce que, bah, parce que ça, ça aide un peu l'émission. Hein. 30 secondes, ça marche sur tablette, ça marche sur euh, truc. Si votre femme elle a un compte, allez mettre un pouce en l'air aussi, euh, la tablette du gamin et tout. Voilà. Vous pouvez mettre un commentaire, quel que soit le commentaire, je peux répondre aux commentaires, vous pouvez répondre à mon commentaire. Puisque plus il y a d'interaction, en fait, entre les. Plus y a de commentaires et plus il y a d'interaction entre les commentaires. Vous pouvez répondre aux commentaires des autres et tout. Et euh, voilà, encore une fois, ça fait de l'interaction. Et YouTube adore ça. Et moi aussi. <rire> voilà. Vous pouvez faire un Tipeee si financièrement vous pouvez. Vous serez tranquille pendant tout le mois d'octobre. C'est-à-dire que vous, vous mettez 1 euro, vous aurez toutes les news du mois d'octobre avant tout le monde. Et notamment la promo dimanche que je vous enverrai sur Tipeee. Euh, peut-être le Yultonic, je vais peut-être l'envoyer aujourd'hui. Parce que bah, aujourd'hui, ouais, que de toute au pire, aujourd'hui, au pire, elle tombe demain. Ah non, j'ai déjà envoyé la Yuletonic. <rire> j'ai déjà envoyé sur Tipeee la tonic. Euh, j'ai envoyé hier en vous demandant de tester le lien et tout. Donc là, on est bien. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer de me voir. Ça m'a fait plaisir.